Lorsque vous êtes identifié sur Au vous avez accès à des options supplémentaires, dont la possibilité d'enregistrer des favoris et de sauvegarder vos recherches. Par exemple, faisons une recherche, droit administratif, utilisez les filtres pour obtenir les résultats les plus pertinents pour vous. Vous pouvez ensuite sauvegarder votre recherche pour plus tard, et même demander à recevoir une notification si elle est mise à jour, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il y aura des ajouts de nouveautés. Il est possible aussi d'ajouter des documents à vos favoris pour en faire une liste ou les retrouver plus rapidement plus tard. Cliquez simplement sur la petite épingle en face du titre. Vous pouvez cliquer à nouveau dessus pour le retirer de vos favoris. Pour les retrouver, cliquez sur votre nom, puis « Mes favoris », ou directement sur l'icône de l'épingle à côté. Vous trouvez ici la liste de tous vos favoris, auxquels vous pouvez ajouter des libellés ou tags pour les classer. Ici par exemple, je note ces références que j'ai trouvées intéressantes pour mon TD de jeudi en droit administratif. En sélectionnant un libellé en particulier, vous pouvez trier vos favoris. Il est possible d'envoyer des références par mail ou de les exporter. À tout moment, vous pouvez les retirer de votre liste ou modifier les libellés. Sur l'onglet suivant, vous retrouvez vos recherches sauvegardées. Vous pouvez voir ici que les notifications par mail sont activées pour cette recherche. Il est possible de les désactiver en cliquant sur la cloche. Et également, vous pouvez retirer cette recherche de la liste. L'onglet Historique de recherche vous permet de retrouver toutes les recherches faites au cours de cette session avec les filtres appliqués. Cet historique est effacé lors de votre déconnexion, mais vous pouvez le supprimer manuellement si vous le souhaitez ou conserver certaines recherches en cliquant sur l'épingle. Vous les retrouverez ensuite dans les recherches sauvegardées.